Ce mini-épisode de la Grotte du Barbu vous est proposé par Keter. Keter, c'est le spécialiste du rangement et du bricolage. Et oui, aujourd'hui un épisode complètement exceptionnel, puisqu'il y a de cela quelques mois, les amis de Keter m'ont envoyé plein de matériel super coolos pour organiser enfin mon nouvel atelier, et on commence par des boîtes transparentes. Ces boîtes là, vous les avez déjà vues dans plusieurs épisodes précédents puisque j'ai construit des rangements pour celles ci Et ici je déballe toutes les jolies boîtes toutes neuves que je veux utiliser pour ranger toutes mes affaires. Comme d'habitude, les liens vers tous les outils et matériaux sont dans la description. En parlant d'organisation, le nouveau produit que je déballe est particulièrement intéressant pour moi puisque c'est un organisateur de quincaillerie, mais avec des bacs qui sont amovibles et interchangeables. J'en profite donc pour changer une grande partie de ma quincaillerie de mes anciens organiseurs vers les nouveaux. Dans les boîtes standard, vous êtes obligé de trimballer toute la boîte, et pas seulement le godet qui vous intéresse, et les dernières vis qui se coincent dans le fond sont toujours ultra chiantes à attraper. Ici, c'est beaucoup plus simple à utiliser et si vous le voulez, vous pouvez les accrocher les uns aux autres. J'en profite donc pour classer un peu ma quincaillerie et remettre tout dans les nouveaux jolis Godot des Rouges. Il me reste pas mal de quincaillerie à ranger et heureusement, j'ai aussi un autre type de rangement que les amis de Keter m'ont envoyé, qui est similaire sur le principe, mais il vient se clipser sur le système connect avec d'autres éléments dont je vous parlerai sûrement bientôt et qui vous permet en quelque sorte de vous créer votre boîte à outils custom et modulaire. fonctionne avec les mêmes godets, donc vous pouvez échanger vos éléments entre vos rangements stationnaires et mobiles, bien utile quand vous devez bricoler en vadrouille. Enfin, le dernier élément que je déballe dans cette vidéo est un truc qui ne paye pas de mine, mais qui est vraiment super utile. C'est un système de rangement mural tout en plastique qui se compose de deux grilles et de plein d'éléments de rangement. Évidemment, je m'empresse de les accrocher au mur de ma grotte pour y fixer tous les éléments que j'utilise régulièrement et quasiment tous les jours, tournevis, marteau, rangement pour feutre et crayon, éléments de mesure, pinces, etc. J'en installe aussi quelques-uns pour stocker tous mes éléments de protection principaux. Vraiment super pratique ce système. Voilà, c'est tout pour cette première partie d'unboxing et présentation du matériel que Keter m'a envoyé. Merci à eux pour le super matériel et pour leur soutien. A très bientôt et que la barbitude soit avec vous.